Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser cette petite illustration et nous allons nous attarder sur la déformation du texte. Donc je vais dans Fichier, Nouveau, Modèle, je tape A4 pour sélectionner un A4 au format paysage, Créer à partir du modèle. Je sélectionne Outil texte, je vais taper mon texte, je sélectionne l'outil flèche noire, je duplique cet objet en cliquant là-dessus ou en faisant CTRL-D. Je déplace, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je resélectionne l'outil texte. Je sélectionne tout le texte. Et je tape 2015. Je sélectionne l'outil flèche noire, je clique ici sur la petite flèche en appuyant sur CTRL pour garder l'homothésie. Je fais un rectangle de sélection. J'appuie ici sur cette icône. Et je vais choisir dans, la, dans le menu déroulant la police que je souhaite, là c'est Angelina. Je vais rajouter un petit contour, donc j'appuie sur Shift et ici je clique sur le noir. Là en bas, on, il nous est indiqué que le contour est de 1, c'est parfait. Je resélectionne l'outil flèche noire, je vais grossir un petit peu tout ça, voilà, comme ceci. Alors pour déformer un texte, il faut pour cela le convertir en chemin. Donc rien de plus simple, on sélectionne l'outil éditer les nœuds et on clique ici sur convertir les objets sélectionnés en chemin. Le raccourci c'est Maj-Ctrl-C. À ce moment là, lorsque je sélectionne un des objets avec l'outil nœud, on voit bien qu'on a tous les, tous les nœuds ici. Il est important de combiner ces objets. Donc je vais dans chemin, je fais combiner. Je fais exactement la même méthode pour 2015 donc je convertis et je combine ctrl k on vérifie effectivement tout est bon alors je modifie euh, ici en sélectionnant avec l'outil éditer les nœuds les différents nœuds donc là je sélectionne les nœuds du 2 et du 0 alors attention j'ai sélectionné ce nœud là pour le désélectionner on appuie sur shift et on clique sur le nœud à ce moment là il est désélectionné Pardon. Je sélectionne un nœud, alors pour plus de visibilité, je vais enlever l'affichage des poignées de Bézier. Voilà, donc je sélectionne un nœud, je clique, je déplace, on voit bien. Et après, une fois que c'est sélectionné et que j'ai déplacé un petit peu, j'appuie sur Alt. Voilà, maintenant on peut déformer le texte. Je sélectionne les nœuds du 1 et du 15. Je sélectionne ici, euh, voilà, ce nœud-là, ici. Je déplace et j'appuie sur Alt. Voilà, mon texte est déformé. Je vais utiliser une autre méthode pour déformer le texte Bonne Année. Donc je vais dans Chemin, Effet Chemin. Je clique sur le plus et je sélectionne Déformation par enveloppe. J'ajoute. À ce moment-là ici, j'ai plusieurs paramètres. Je vais décocher Utiliser les chemins de gauche et de droite. Je vais sélectionner Chemin supérieur de l'enveloppe ici. Donc lorsque je clique sur ce petit icône, j'ai deux nœuds qui apparaissent avec une ligne verte. Donc je me mets à cet endroit-là sur la ligne verte, je clique et je déplace. Et on voit que le texte est déformé. Je vais sélectionner maintenant le chemin inférieur de l'enveloppe. Donc je clique sur le nœud, je vais le mettre ici. Ce nœud, je vais le mettre là. Je vais réafficher les poignées de Bézier. Voilà, je resélectionne mon nœud. Alors les poignées n'apparaissent pas, c'est normal, je me mets au milieu du de la ligne verte, voilà, et je déforme, et à ce moment-là, les poignées apparaissent. Donc je vais essayer de déformer de façon à ce que Bonne Année suive un petit peu le, le texte de 2015, voilà, comme ceci, je sélectionne mon de là, je le déplace comme ceci, je resélectionne le chemin supérieur... Lorsque je suis satisfait, ouais, allez, on va dire que c'est bon. Je ferme tout ça. Je vais convertir alors, cet objet en chemin. Alors, pour cela, donc, je sélectionne ici, convertir les objets sélectionnés en chemin. Voilà, je vérifie, c'est parfait. Je sélectionne euh, 2015. Je vais utiliser maintenant chemin offset lié alors ça n'a pas fonctionné chemin offset lié voilà, non toujours pas je recommence chemin offset lié voilà je sélectionne ici le petit losange que je déplace vers le haut alors c'est comme augmenter les contours je vais maintenant appliquer des petites couleurs Non, je vais prendre des couleurs euh, un petit peu glaçons voilà comme ceci Ici je vais sélectionner, voilà. alors je vais supprimer bien sûr les contours noirs qui sont très moches. Alors pour supprimer les contours noirs, je vais faire apparaître la palette remplissage et contours. Je vais dans contours et je clique sur la croix. Voilà. Donc avec l'outil nœuds, voilà j'ai un offset lié. Je vais en faire un deuxième offset lié. Je vais mettre une couleur un petit peu plus sombre, comme ceci. Ouais, ouais, ouais, un peu plus sombre encore. Allez, on va dire que ça, c'est bon. Voilà. Ce que je vais faire, je sélectionne bande année, que je mets à l'arrière-plan. Je sélectionne 2015, alors le, la couleur la plus claire ici en appuyant sur shift, donc j'ai appuyé les deux. Donc cet objet là, 2015, est au premier plan, bonne année est au dernier plan. Je vais dans chemin et je fais combiner. Et pourquoi ça a fait ça Ça ne me plaît pas. Donc je recommence, je mets ça à l'arrière-plan, on vérifie, c'est bon, il est bien à l'arrière-plan. Ah oui c'est parce que c'est un groupe donc je dégroupe Alors pour dégrouper c'est dégrouper maj ctrl G voilà donc je sélectionne voilà la couleur la plus claire 2015 je sélectionne bonne année et je vais dans chemin je fais combiner voilà ce qui permet vous voyez on récupère l'effet offset lié pour bonne année aussi donc ça nous permet de gagner du temps et l'effet est assez sympathique donc là on, a, on approche de la fin du tuto je vais mettre le fond donc j'active le magnétisme magnétisme aimanté au bord de la page donc je clique, je glisse je mets une couleur bleu clair cet objet là je le passe à l'arrière plan Hop là. je sélectionne tous mes objets, je les groupe CTRL G ou je clique ici Voilà, je réduis je déplace un petit peu vers le bas. Je duplique cet objet, Ctrl D, je lui applique. Alors c'est pas ça que je voulais, c'était les couleurs. Je vais lui appliquer une couleur blanche. Voilà, je déplace à cet endroit-là. Je sélectionne l'outil pour créer et éditer des dégradés. Je clique ici, je glisse en appuyant sur Ctrl. Pardon. je vais cloner cet objet, donc pour le cloner c'est Alt D ou je clique sur ce petit icône, je fais un retournement vertical, je déplace cet objet en appuyant sur CTRL et je réduis un petit peu sa taille, comme ceci, ici il y a 100%, je fais un clic droit et je vais mettre à 50%, et je déplace cet objet, donc je le descends dans la sélection de façon à ce qu'il soit placé derrière le dégradé. Ceci étant fait, je vais maintenant sélectionner l'outil « Créer des cercles ». Alors je fais un cercle, pour bien qu'on le voie, je vais le mettre en noir à 100%. Je fais apparaître la palette « Remplissage et contour ». Je lui mets ici un contour indéfini, un fond indéfini. Je réduis un petit peu sa taille. Voilà. Je sélectionne l'outil pulvériser les objets, je clique et j'en mets plusieurs un peu comme ça, on va dire que ça ira. Je sélectionne tous les ronds noirs, alors je vais faire ça par, par tranche, donc là je fais un petit rectangle de sélection comme ceci, je recommence ici de façon à ne sélectionner que les petits cercles que je groupe pour grouper c'est ici, ctrl G, je rentre dans mon groupe, c'est-à-dire que je sélectionne ici mon groupe, je double-clique pour entrer dedans, hop, voilà, je fais ctrl A, pour sélectionner en fait que mes, mes petits cercles, et je vais leur mettre une couleur blanche, voilà, je sélectionne maintenant l'outil sculpter et je vais euh, réduire bien sûr leur taille, donc en cliquant là-dessus, je vais augmenter la force à 90. Allez, même à 100. Ça ira plus vite. Je vais un petit peu déplacer tout ça en sélectionnant déplacer la sélection dans la direction du curseur. Oups, c'est un peu trop fort. Je vais diminuer la force. CTRL Z. Voilà. De toute façon, on les répartir un peu mieux. Voilà, je peux aussi jouer avec ici le, la direction aléatoire en augmentant la force. Et je vais maintenant sélectionner la fonction flou pour flouter un petit peu, voilà, comme ceci. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, je vous souhaite de bonnes fêtes, à bientôt pour de nouveaux tutos.